Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la communauté Fiction Interactive. En une phrase, les fictions interactives sont les fictions à analyseur syntaxique, à choix multiples, les visuels nouvelles et de manière générale toutes les œuvres interactives où l'écrit a une place prépondérante. Cette vidéo est la deuxième concernant le concours annuel de la communauté. Celui-ci porte sur des jeux réalisés entre 2022 et 2023. Deux thèmes ont été retenus pour cette compétition trahison et archives. Les jeux sont publiés sur une page itch.io, les liens sont dans la description. Nous comptons sur vous pour être notre jury. En effet, les jeux seront évalués via un sondage et chacun peut participer pour évaluer les participations selon 5 catégories. Celles-ci sont les suivantes, prix d'excellence littéraire, prix d'excellence technique, prix d'excellence en design narratif, meilleur usage du thème et meilleur jeu qui est la distinction la plus haute décernée par la communauté de fiction interactive francophone. Dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté les jeux à choix ou à lien. Pour rappel, c'est ceux où le joueur se voit proposer directement plusieurs choix cliquables pour faire avancer le récit. Dans cette vidéo, vous seront présentés deux types de jeux. En premier, les fictions interactives textuelles. Et en seconde partie, les jeux dits inclassables. Le son dans le sens où ils innovent dans leur approche du gameplay. C'est parti. Nous allons donc commencer par les jeux avec interaction textuelle fondée sur des interactions avec le clavier. Cette année, nous avons trois jeux fondés sur ce type d'interaction. Archive Culinaire Royal, période d'essai, de filia. Vous avez toujours rêvé d'être une jeune archiviste Alors essayez Archive Culinaire Royal. Vous y vivrez votre période d'essai dans des archives fantastiques où l'on peut trouver tout ce qui concerne la cuisine. Le jeu permettra d'expérimenter la recherche dans les étagères de la bibliothèque. Un système plein de potentiel. Entre les lignes de feu de Paravaria, il s'agit d'un jeu textuel de type parseur dans lequel vous devez écrire les actions du personnage. Vous incarnez Sidorov, un soldat russe pendant la guerre d'Orient du 19ème siècle. Héros décoré à titre posthume, car personne ne connaît sa sombre histoire. Vous découvrirez peu à peu la dernière chose qu'il veut faire. Objectif Marc de Christoc. Objectif Mars vous met aux commandes de la station spatiale Atlas. Vous devez veiller à son bon fonctionnement jusqu'au retour du reste de l'équipage. Celui-ci est en mission à la surface de la planète rouge. Grâce aux instructions que vous entrez, vous interagissez directement avec l'environnement de la station. Nous allons maintenant voir les jeux qualifiés inglaçables. Ces jeux n'entrent pas directement dans les catégories jeux aliens ou jeux à interaction textuelle ou présentent un mix des deux mécaniques. Le héros dont vous êtes le livre de Manu. Comment le héros s'appelle-t-il Que fait-il au lieu de travailler Comment s'appelle la secte qui menace son ordre Vous devez répondre à toutes ces questions. C'est une histoire à trous qui saura toujours ressortir au bon moment les mots que vous lui aurez donnés. Transatlantique de Hiltori Creative. Vous incarnez le second du capitaine sur un paquebot et devez gérer les affaires courantes. L'objectif est de prendre les meilleures décisions en fonction des demandes des différents personnages afin que la traversée se passe au mieux. Les dialogues influent sur deux jauges, discipline et espoir. Chaque personnage possède plusieurs expressions faciales en fonction des réponses que l'on fait à ses requêtes. Gent Tickman versus Evil Meat Hand French Edition 2 à Z. Ce jeu raconte comment un pictogramme de porte-de-toilette part à la recherche de Lady qui s'est fait enlever par une main humaine. La particularité de ce jeu à part est de n'utiliser aucun texte pour raconter son histoire, seulement des illustrations minimalistes et de la musique. Attention, les énigmes sont tirées par les cheveux et un humour potache est nécessaire pour venir à bout des énigmes. Doll Os de Mano Namora. Explorez les entrailles d'un disque dur et remettez peu à peu en ordre les pièces du puzzle au sens propre comme au figuré. C'est la promesse du jeu dol -Hoss, qui, par sa fausse interface d'ordinateur, saura vous plonger dans son ambiance entre science-fiction et espionnage industriel. Les prophéties perdues de Lufol. Dans ce jeu, vous incarnez un explorateur qui découvre un temple ancien. Dans celui-ci se trouve seulement une stèle qui permet de formuler une prophétie. Il ne tient qu'à vous de manipuler le texte de la prophétie et de découvrir l'état du monde en sortant du temple. L'heure du toast de Dunin. Cette fiction met en scène deux personnages, un archiviste et sa stagiaire portant un toast. Un aspect innovant de ce jeu est qu'il se joue à deux joueurs en ligne sur deux ordinateurs. Le grenier de mon grand-père de Tellington. Connaissez-vous vraiment vos grands-parents Ce n'est pas le cas de l'héroïne de ce jeu. Professant de l'absence de son ancêtre, elle fouille ses vieilles affaires et découvre d'anciennes vérités. Vous interagissez au travers d'un environnement et de dialogues tout en pixel art. Session de Unexpected Dreams. Un dialogue entre amis tourne à la session chez le psy. Qui ne se passe pas comme prévu. C'est ce que vous propose le jeu Session. À travers les différents embranchements du dialogue, découvrez les multiples facettes de votre personnage. Deux pages avant la fin du monde de Narcos. Tournez les pages d'un livre magique dans ce jeu et partez à la rencontre d'une civilisation perdue qui fait face au dernier des problèmes la disparition de l'univers. En changeant les mots du livre et en résolvant des énigmes sous la forme de mini-jeux. A vous de trouver une solution pour peut-être sauver ces personnages. Au royaume des aveugles, on ne regarde pas les dents de Jisei H. Faire de la poésie au sein d'une horde d'orques et de gobelins est parfois compliqué. Et c'est bien tout le propos de ce jeu. En tant que poète goblin, vous devez faire valoir votre valeur au sein de la tribu en déclamant les plus beaux poèmes. Il vaudra mieux que vous ayez révisé vos classiques pour ne pas dire n'importe quoi devant le chef à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour rappel, il s'agit de la seconde partie consacrée au concours de fiction interactive francophone 2023. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, courez la voir. Les liens sont dans la description. En tout cas, nous comptons sur vous pour être notre jury. Les jeux sont évalués à partir d'un formulaire disponible sur la page itch.io. Dans ce concours, c'est vous, le jury. À très bientôt